de l'aide. Désolé que je vous ai coupé la parole, vous allez avoir plus de temps plus tard, mais il est temps maintenant pour les déclarations de députés et le député d'Ottawa Centre. C'est la semaine de la santé mentale en Ontario et je voudrais avec ce discours euh, féliciter et remercier tous les travailleurs de la santé mentale et tous les militants pour la santé mentale en Ontario. Merci pour tout ce que vous faites. Pour une minute, je voudrais que les gens qui écoutent et de cliquer sur pause et de suivre les liens dans cette vidéo pour une chanson qui a été composée pour rendre hommage aux travailleurs de rue euh, à Ottawa. Et elle elle s'appelle Rise Up Strong et je vais la citer. On travaille dans un système qui euh, est bondé. Il y a tellement peu de ressources, mais... La pauvreté n'est pas faite de manière exprès et la maladie n'est pas un crime. On doit changer les choses. Élevez-vous. Lorsque je pense à cette personne dans cette chanson, je, parle, je pense à une tragédie dans notre communauté parce qu'on a perdu un travailleur de la rue, et c'est Carl Reinbach, qui travaillait à Somerset West, et il a été tué par une personne en crise de santé mentale. Et lorsque je parle, je pense à, à son... Héritage. Je voudrais euh, faire un plaidoyer qu'on ne fait pas tout simplement augmenter les services de police, comme Theresa Tam l'a mentionné. La médecin hygiéniste en chef du Canada l'a mentionné. On ne doit pas trouver. La solution n'est pas plus de police, de services de police. On doit avoir plus de ressources. Et leur nouveau, c'est 613-447-0391. Merci. appelez le Déclaration de député, député de Mississauga East Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour demander au gouvernement fédéral d'assurer de, de, la sécurité à nos frontières internationales et interprovinciales contre les variants. Une seule personne, M. le Président, une seule personne qui a la variant du Royaume-Uni, ici au Canada, a entraîné l'infection de centaines de personnes et et plus de 70 décès à Roberta Place. Plus de 1 200 personnes sont entrées au Canada depuis le mois de mars 2020. Selon le Toronto Star, plus de 5 000 personnes ont eu un diagnostic de la COVID-19 alors qu'ils sont arrivés depuis le mois de février de cette année, et près d'un tiers d'entre eux avaient un variant. Certains diront que seulement un, un petit pourcentage du nombre de cas en Ontario peuvent être et on peut créer les li liens li à ces passagers internationaux, mais je pense qu'un petit, le seul chiffre acceptable de variants qui se présente ici de par les frontières est zéro. Le gouvernement fédéral doit agir immédiatement pour protéger les Ontariens. Merci. Déclaration de député. Député de Kiwetanong. En mai au mois de mars, le Conseil a voté pour retirer la PPO de la communauté. Ils ont agi à la suite d'allégations, d'abus et d'agressions de, de la part des membres de la PPO. Le jour après que la PPO a les a retirés, on a retiré des membres du personnel de Kiwetanong. Monsieur le Président, 3 800 personnes vivent à Pekanjikom et c'est presque comparable à Sulukat, qui est une municipalité qui a sa propre, son propre hôpital. Pekanjikom n'avait pas de service de santé à 24 heures parce que le gouvernement fédéral avait des préoccupations concernant la sécurité. Le chef a dit que le plus qu'on parle, le plus qu'on veut agir pour avoir nos services de police indépendant À la suite de, des effets négatifs de ce qui s'est passé avec les services de santé, c'est évident que ces deux systèmes sont liés au niveau du gouvernement qui fait en sorte qu'on la situation est hors de contrôle. Euh, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'on ferme les hôpitaux le soir parce que les, police, les services de police n'étaient pas disponibles lors d'une pandémie? Les, de retirer les services essentiels à Pekingicum, c'est du racisme et du colonialisme mais ce n'est plus acceptable. Nous remercions les agents de la paix et tous les membres de la bande. Merci. Miigwech. Déclaration de député, député de Malcolm Turner. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui pour aborder la question de l'esprit communautaire dans cette période inédite. La Croix-Rouge a créé la chaire des, des études tamoules. Je voudrais remercier le président du Sri Lanka et tous les membres et tous les bénévoles qui travaillent avec la communauté tamoul pour atteindre ces cibles. Avec les 3 800 partisans, ils ont pu lever des fonds à plus d'un million de dollars. La langue tamoule a plus de 3 100. C'est la langue la plus vieille au monde elle est parlée par plus de 80 millions de personnes. Cette chaire des, des études tamoules va laisser sa, sa marque dans la communauté. Dans le monde, 3 000 des tamoules ont fui ici en Ontario pour se trouver un endroit sécuritaire où vivre. Mais nous sommes ravis que la communauté tamoule est en train de se rebâtir et se rétablir. Et maintenant, avec cette chair et cette institution, on va continuer d'assurer la protection de notre culture qui est riche et qui a presque été perdue systématiquement euh, au Sri Lanka. Merci. Déclaration de député. Député d'Algoma, de Manitoulin. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, habituellement, je serais euh, Circuit River avec mon tabac en main. Je voudrais livrer ce message cette journée de porter du rouge. C'est une façon qu'on peut démontrer qu'on n'a pas oublié les mères, les filles, les sœurs qui ont été tuées, perdues avant leur temps. Pour ceux qui sont laissés dans le deuil, les traumatismes peuvent perdurer. Les effets pour toutes les communautés peuvent être comme des vagues qui nous accablent si on les permet de le faire. C'est pour cette raison que c'est important d'être solidaires côte à côte en tant que sœurs, frères, parents et jeunes pour assurer que les pertes tragiques sont reconnues en étant réelles et importantes. Et l'enjeu des femmes et filles disparues et assassinées doivent assurer l'attention de tout le monde, de partout au monde. On doit aussi s'assurer que l'enjeu n'est pas seulement un enjeu des femmes, mais un enjeu pour tout le monde, pour tous les sexes, toutes les races et toutes les générations en portant du rouge ont démontre que ces personnes ne sont pas oubliées. La participation dans ce mouvement est essentielle si on va établir un avenir dans lequel les femmes autochtones et les filles autochtones peuvent se concentrer sur leur avenir et non pas de regarder derrière eux en peur, avec la peur. Déclaration du député. député de ottawa vanier Merci, Monsieur le Président. Dimanche qui s'en vient, c'est la, la fête des mères et je voudrais reconnaître le, d'appuyer les femmes et les mères. C'est important pour la, pour la province d'accès aux services de garde et l'éducation est essentielle et de, de bons emplois, c'est essentiel pour s'assurer que les femmes sont incluses dans la reprise économique. J ai, j ai, je suis la mère de quatre enfants, incroyable, mais je suis aussi chanceuse d'avoir ma mère parmi nous qui fait partie de notre vie quotidienne. Et, c'est grâce à elle que je suis là. Je, je sais qu'on connaît tous une mère, une femme qui a fait une grande contribution envers nos familles et nos communautés durant la dernière année. Dans les le secteur tel, secteurs tels, tels que la santé, les services sociaux, l'éducation, dans l'hôtellerie et la restauration, ont travaillé aux premières lignes de lors de la pandémie. Ils ont mis en danger leur vie et d'autres ont dû quitter leur emploi pour assurer les services de garde à la maison ou l'éducation de leurs enfants. Donc, en cette fête des mères, on doit reconnaître les femmes dans, et les mères dans nos vies et on doit utiliser les capacités que nous avons dans cette chambre pour faire mieux pour elles. Et je voudrais souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mères en Ontario. Prochaine déclaration, député de glinton Lawrence. Merci, M. le Président. Le mois de mai, c'est le mois du patrimoine juif au Canada et en Ontario qui a été reconnu par l'Assemblée législative en 2012 et par le gouvernement fédéral en 2018. Le mois du patrimoine juif nous permet d'avoir plus d'occasions d'en apprendre plus et de célébrer l'histoire et la culture des euh, Canadiens juifs. Nous avons la quatrième plus grande population au monde ils ont joué un grand rôle dans tous les secteurs de notre société en s'établissant bien avant en étant essentiels et en dé et en contribuant à notre culture multi multiculturelle. Par contre, malheureusement, ils sont la cible de, de, de gestes antisémitiques. Il y a eu 6 400 incidents contre les Juifs l'année dernière et une augmentation de 18 comparée à 2019, et c'est l'équivalent de sept incidents par jour. Et donc, il fait en sorte que la communauté est une des communautés les plus ciblées. Et, et, et Bene, selon Benny Britz, des, des incidents contre les Juifs 1 sur 10 comprend la promotion de complots liés à la pandémie de la COVID-19. 44 des incidents violents étaient en lien avec la covid et la moitié étaient contre des Juifs. Euh, qui portaient des, des vêtements ostentatoires et qui ont été euh, frappés et tirés dessus. Nous avons mis en œuvre la définition de des gestes de haine envers la communauté juive et euh, nous sommes solidaires avec eux pour assurer leur liberté et leur droit de la personne. Prochaine déclaration de député, député de Branton Centre. Merci, M. le Président, et bonjour. La semaine dernière, j'ai eu un forum avec des petites entreprises de partout à Brampton Centre et plusieurs d'entre elles ont parlé de beaucoup de préoccupations concernant le manque de soutien de ce gouvernement pour les petites entreprises. Dans notre communauté, des entreprises m'ont parlé du fait qu'ils font face à la faillite à cause du fait qu'ils n'ont pas pu recevoir des soutiens de la part de ce gouvernement. J'ai parlé à, à des professeurs d'éducation qui ne sont pas admissibles à la subvention parce que le, à cause des critères d'admissibilité et aussi à des, des travailleurs de services de, de garde qui ne peuvent pas continuer d'assurer la survie de leur entreprise les dépenses pour ces entreprises continuent de s'empiler et le gouvernement est un échec. J'ai aussi eu des conversations avec des producteurs indépendants et se pose la question pourquoi ils n'ont pas reçu de fonds et d'aide de la part de ce gouvernement avec le fonds de stabilité des dans le secteur des télécommunications. C'est malheureux que les entreprises de Brampton ont les forces à, à fermer leurs portes et attendent et attendent des semaines sans cesse pour avoir une réponse par courriel de la part de ce gouvernement concernant la subvention pour les petites entreprises. Je demande au gouvernement de faire tout ce qui s'impose pour venir en aide aux petites entreprises, pour s'assurer qu'ils ont toute l'aide qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent éviter de devoir fermer leurs portes à tout jamais. Prochaine déclaration de député, député de de Centre. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, ma grand-mère... De Pologne et va avoir 90 ans. Elle me manque grandement parce que ça fait plus de deux ans que je n'ai pas pu la voir. Heureusement, la technologie est quelque chose d'extraordinaire. J'ai pu la voir par Zoom et pour lui souhaiter un bon anniversaire. Elle est née le 5 mai 1931. Elle a eu cinq enfants. Deux on ils sont décédés, malheureusement. Elle a survécu la deuxième guerre mondiale et le régime communiste. Elle a assuré, elle a élevé trois enfants. Ce qui comprend ma mère, c'est ce que à, à qui je pense lorsque je parle. Je pense à la ténacité et je pense à elle lorsque euh, lorsque je jouais en Pologne dans les jardins. Ma grand-mère a plusieurs bonnes qualités. Elle m'a fait part aussi de tout sa foi en Dieu et tout ce qu'elle a dû survivre, même si elle a été aux prises avec plusieurs difficultés en tant que mère célibataire. Mais en ce, en ce jour, je pense à elle, ma grand-mère. Happy birthday! Joyeux, joyeux anniversaire, okay. grand-mère. Merci. Déclaration. Prochaine déclaration. Le député de Don Valley North. Merci, Merci, Monsieur le Président. En printemps, le printemps représente normalement un nouveau début, mais pendant sa troisième vague, la pandémie, beaucoup de mes commettants me disent qu'ils restent chez eux. Ils ont très hâte de retrouver les activités en plein air. Mais ils doivent faire des sacrifices pour arrêter la propagation de ce virus. Oui, la fatigue liée à la COVID-19 est quelque chose de très réel. Je le comprends. Le gouvernement continue à œuvrer. Les, les travailleurs des premières lignes continuent à travailler Surtout dans les hôpitaux et dans les UIC. Ils ont énormément de fa fatigue, ils se sentent épuisés. Nous, devons un très, nous avons une très grande dette envers ces gens. Les gestes sont toujours plus importants que de simples paroles. Je demande à tous les Ontariens de respecter l'ordonnance de rester chez soi. Pensez à ces héros. Ça leur permettrait de sauver des vies. Ensemble, nous avons hâte de retrouver de meilleurs jours bientôt. Merci. Merci beaucoup. Ceci conclut la période des déclarations de députés. Maintenant,